Bonjour, aujourd'hui on parle du slow sex, ce sujet merveilleux et souvent mal compris. Parfois on me dit le slow sex, ouais non moi j'aime bien quand c'est intense, quand c'est passionné, tu sais, qu'il y a un peu ce truc riche. Et en fait le slow sex c'est ça aussi. Slow sex ça veut dire, oui, sexe lent, ralentir, prendre le temps. Mais c'est pas forcément que dans la lenteur. Pour moi, le slow sex, il y a trois éléments vraiment qui font que cette pratique est si riche et si intense et si importante à intégrer dans notre sexualité. Et en effet, le premier élément, c'est la lenteur. C'est prendre le temps, c'est ralentir pour se donner l'espace de ressentir. Parce que souvent... Quand on va vite et fort et vite et fort et que c'est très intense et waouh et tout ça, ça peut être génial. Et en même temps, parfois on va plus vite et plus fort pour essayer de créer une sensation qui n'est pas là de base ou parce qu'on se sent un peu déconnecté, on essaie de rattraper le train en cours ou simplement inconsciemment parce qu'on a appris que plus vite et plus fort, c'est ça qui fait la passion. Mais je pense que parfois en allant trop vite et trop fort, on se perd un peu d'une certaine manière. Et le fait d'aller plus lentement, de vraiment prendre son temps pour écouter qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe pour l'autre, c'est fondamental. Et je pense que souvent on ne s'autorise pas à ralentir suffisamment pour vraiment ressentir. Parce qu'en fait c'est presque tabou d'une certaine manière de dire est-ce que tu peux aller plus lentement, est-ce qu'on peut ralentir que ralentir, ça va nous permettre de ressentir vraiment. Et parfois, on n'a pas envie de ressentir. Une des raisons aussi pour lesquelles on va parfois vite et fort, c'est que si on ne prend pas le temps d'ouvrir, de ressentir, de vraiment, pff, ben on risque de pas, on ne va pas être confronté du coup aux choses qui potentiellement sont désagréables à l'intérieur de nous. Si on vit des choses douloureuses dans notre vie en ce moment, si on ne se sent pas à l'aise dans son corps, si l'intimité nous fait peur, nous rend mal à l'aise, hein, on risque d'avoir tendance à essayer de mettre un peu de distance, à se dissocier, à pas trop se... Bah, se... se ressentir tout ça. Et du coup, on va plus vite et plus fort, mais du coup, on se rencontre pas vraiment. Et donc, une des premières choses du slow sex, c'est en effet la lenteur. Et en plus, nos terminaisons nerveuses, que ce soit sur notre corps ou sur nos sexes, Aime la lenteur, la délicatesse, et on a tout à gagner à faire moins et à se concentrer sur le ressenti, à vraiment aller lentement, et encore plus lentement, et encore plus lentement. À respirer. Et je vous invite à le faire avec moi à l'instant. Juste prenez le temps de ralentir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous d'observer, peut-être fermer les yeux un instant, respirer profondément. Même si vous êtes en train de regarder YouTube, Facebook, Instagram, là où vous voyez cette vidéo, même si bah, il se passe plein de choses dans votre vie à l'instant, si on prend juste le temps un instant de ralentir, de ressentir, à d'un coup, on se sent ancré, on se sent connecté avec soi-même. On se sent là et on se sent bien. Donc ça, c'est le premier élément euh, du slow sex, c'est la lenteur. J'ai oublié de vous dire, j'avais envie de faire cette vidéo sur le slow sex, parce que il y a quelques jours, j'ai fait un live avec Camille de Camille Parle Sexe sur Instagram, euh, qui est une sexologue en Belgique et que j'adore. On a des idées très très similaires et du coup, on a fait un live ensemble sur le slow sex. Et c'était génial, seulement on a eu un bug technique et du coup tout ce magnifique live sur le slow sex n'a pas été enregistré. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo sur le slow sex, un peu en récap de tout ce qu'on a dit. Et c'était drôle parce qu'au début de la vidéo, je lui ai demandé pour toi, Camille, c'est quoi le slow sex Et en fait, ce qu'elle m'a décrit, c'est exactement <rire> la définition que moi je m'étais préparée du slow sex, mais dans l'ordre inverse. En, en soi, on s'en fiche de l'ordre. Tout ce qui est important, c'est que les trois soient là. Et donc voilà, on se retrouvait vraiment dans ces conceptions-là. Ce qui montre bien quand même que le slow sexe, c'est quelque chose d'universel. Une fois qu'on a compris le principe, on se rend tous compte de ce que c'est. Donc, premier principe, c'est la lenteur. Le deuxième principe, pour moi, c'est la conscience. La conscience, qu'est-ce que c'est La conscience, c'est réfléchir, c'est activer notre cerveau pour se dire... En fait, je fais pas ça mécaniquement, sans vraiment y penser, sans réfléchir à qu'est-ce qui se passe ou quoi comment. Je le fais avec la conscience de ce qui se passe, en me disant pourquoi est-ce que je fais ça Est-ce que je le fais parce que j'en ai vraiment envie Est-ce que je le fais parce que je me sens obligée Est-ce que je le fais juste mécaniquement sans m'en rendre compte que je ne sais pas si c'est de ça ou pas, que j'ai envie C'est vraiment euh, faire les choses parce qu'on les a choisies, délibérément. C'est rajouter un petit peu plus peut-être de questionnement ou d'interrogation ou de présence au choix qu'on fait dans la sexualité. À vraiment bah cette sexualité-là, je l'ai pleinement choisie et, et je le fais avec toute ma conscience. C'est-à-dire que ma tête, elle est là, à cet instant présent, avec toi, avec moi. Je ne suis pas en train de penser à ma liste de courses, à ce qui va se passer après, à quand est-ce que ça sera fini, tout ça, parce que je suis vraiment, j'ai choisi ce moment. Et j'y dédie toute mon attention. Le slow sexe c'est vraiment une pratique d'attention. C'est je suis là, dans cet instant présent, et je choisis de mettre mon attention sur ce qui ne se passe entre toi et moi. Et la troisième partie, enfin du moins le troisième principe que je trouve très important dans le slow sexe c'est la présence. La présence, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je suis présente, présente. Aux sensations dans mon corps, c'est l'écoute corporelle, c'est la présence dans cet instant présent. Et ben oui, présence dans cet instant présent, c'est le présent globalement. Donc on a ralentir et prendre le temps. On a être conscient de ce qu'on fait, et pourquoi on le fait et comment on le fait et à partir de quelle partie de nous on le fait. Et il y a l'écoute profonde de nos ressentis, de nos émotions, de nos sensations et de vraiment cultiver ce monde intérieur du ressenti qui est tellement riche, dans lequel, plutôt que d'essayer d'aller justement plus vite et plus fort, et c'est là où je dis il n'y a pas d'ordre, en fait, on a besoin des trois, sinon c'est pas du slow sex. Si on fait juste l'amour lentement, euh, mais sans particulière conscience ou observation de nos sensations, on fait juste l'amour lentement. On a vraiment besoin de ces trois dimensions ensemble. Et c'est là que, du coup, on peut prendre le temps, ou aller vite et fort si on veut, mais, mais il y a la possibilité de choisir, en fait, le temps, et d'en avoir la conscience, et d'être présent à nos sensations, présente à nos sensations. Et du coup, on a moins besoin d'aller chercher à l'extérieur, de constamment ajouter des stimulations, des stimulations, des stimulations, parce que ça part de l'intérieur de nous, et qu'on vient développer une sensibilité. Une richesse de sensations en fait. Et à partir de là, on peut découvrir un monde de plaisir absolument incroyable. Voilà, c'était mon petit récap à slow sex. C'est vraiment pour moi les principes fondamentaux de base. Et à partir de là, on peut construire plein plein de choses magnifiques. Si vous avez envie d'aller plus loin, que ça vous intéresse et que vous voulez creuser, je propose un e-book qui est gratuit et un webinaire qui est gratuit en ligne aussi qui s'appelle « Les 6 conditions d'une vie sexuelle sensationnelle ». Et mon e-book s'appelle « Un nouveau regard sur votre vie sexuelle ». Vous pouvez trouver les liens juste en dessous dans la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est une super manière de me soutenir parce que moi je travaille pour faire ces vidéos et voilà, c'est une belle manière d'avoir une certaine reconnaissance. Et, et c'est aussi une manière pour vous bah, de rien manquer de toutes les prochaines vidéos. Donc voilà, je vous laisse, bah, vous pouvez laisser des commentaires dans la, si ça vous a plu, si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger. Je suis aussi hyper disponible. Je vous retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Bonne journée